C'était vraiment de partir à la base d'un lieu, friche, qui permette déjà de, de poser les valises et ensuite, ensemble, de recréer une dynamique qui nous permette de restructurer correctement, de, de travailler correctement. Le but, c'était vraiment de trouver un élément euh, qui fédère un peu tout le monde, et, une, qui crée une dynamique euh, collective. Ce lieu, donc euh, l'usine des Moulinages, qui est une friche industrielle, euh, une usine euh, de tex textile DIM qui fabriquait des caleçons. Et euh, donc euh, donc ça, ça a pu créer du coup le, le ça a pu s'adapter au projet dans sa faisabilité au niveau surface, euh, visibilité, le côté usine c'est grand, c'est gros, ça se voit, il y a des grandes cheminées. Ça se dé faisait démonter petit à petit, tu vois. il y avait euh, de la ferraille, il y avait du cuivre, il y avait tout ça, donc euh, ça a été le, le gros démontage. Quoi. Donc nous on a vraiment. Euh, J'ai axé le truc sur vraiment le côté sauvegarde déjà, gardiennage. Après, lui, il y a vu son intérêt et il s'est dit quand même, on va même rentrer un peu de sous parce qu'il paye une taxe foncière, il faut qu'il y ait les assurances, tout ça, donc il faut qu'il soit un peu. Il a dit, moi, je veux bien, première année gratuit, et la deuxième année, il y aura un loyer et une, taxe oncière, et une participation à la taxe foncière. Nous, on a renégocié la en fin de première année euh, du nettoyage, des montages de tout ce qui était sensible de pouvoir tomber, et puis. Euh, on arrivait après à un accord sur la troisième année où on payait une participation à la taxe foncière de l'ordre de 1500 euros l'année, euh, plus un petit loyer, euh, voilà. on, on, on paye je crois 1750 euros par mois. C'est vraiment un endroit, un cœur, quoi, qui a permis aux gens aussi de venir d'eux-mêmes, de se déplacer. Du coup, ça a créé un échange naturel. Et le côté tremplin, euh, voilà, il y a des assos qui resteront peut-être 6 euh, mois, un an, il y en a qui viennent que 15 jours, et après, puis, ils prennent leur envol. L'avantage, c'est du coup d'avoir plus d'écoute. On est plus transparent. Tu as quand même le côté satisfaction d'avoir dépanné quelqu'un et d'avoir vu quelque chose, euh, du coup, grandir grâce à ça. Donc euh, dans le côté mutualisation, il y a aussi le respect, et ça le respect, ça fait partie, tu vois, de la. de l'école de. de de réapprendre à mutualiser les choses, à apprendre à recevoir, à donner. quoi. C'était un laboratoire avec des compétences et de pouvoir rayonner sur l'ensemble du territoire. Et moi, mon éthique, c'était vraiment de ne pas attendre que les gens viennent vers nous, mais qu'on aille vers eux. Je crois qu'il n'y a pas de mots pour le décrire du tout. <rire> C'est euh, du, du bonheur, voilà. C'est du bonheur. Ça a été vraiment euh, le côté euh, fou du truc, le côté folie, où on... et qui, qui, te donne, qui te donne vraiment de satisfaction au moment où ça commence à se mettre en forme et que finalement, les gens viennent vers toi et te disent euh, « Ah, moi, j'aurais jamais fait ça. Hein. »« J'aurais jamais pris en... Enfin, » Le côté, euh, le, le, le bon fou, tu vois. Et c'est de te retrouver bon fou. Euh, le... T'es content d'être fou, quoi. J'ai besoin d'aller vraiment euh, de faire ce qui est pas possible de faire, en fait. Le but, c'était vraiment de, de, de, de se rassembler. Voilà. Porteur de projet tout seul, tu as moins d'impact qu'à plusieurs. Donc, euh, ça revenait tout le temps dans les bacs. Quelqu'un disait « Ah ben bah ouais, mais nous, on est tout seul, on est là, alors... Euh, » Quand on fait une demande, on lui dit « bah oui, mais il faudrait que vous, vous vous connaissiez avec les autres, parce qu'il y a l'autre qui fait aussi ça, il y a ci. » Et du coup, le but, c'était vraiment de trouver un élément qui fédère un peu tout le monde, une, qui crée une dynamique collective. Et c'est pour ça qu'on s'est dit « autant si on fait quelque chose, autant on le faire à plusieurs. » Le but, c'était de, de, du coup, quand même, de rencontrer un peu tous les gens dans la région, de, de, de se connaître, de savoir qui fait quoi dans le coin, pour éviter de faire du du copier-coller, de, de se retrouver sur les mêmes dates et tout ça. Le côté mutualisation, c'était de, de proposer à, à quelqu'un qui vient donc se présenter pour un projet XY d'avoir du coup sur place plusieurs compétences, c'est-à-dire plusieurs métiers sur place. Et donc du coup, euh, c'était vraiment d'avoir dans le, le, la, la, la, le même quartier, le même, le même, le même bâtiment, euh, div une diversité tu vois, de, de, de métiers, de corps de métiers, de, de personnes. Et puis on mutualise aussi dans le fait que quelqu'un fait quelque chose, a besoin de n'importe quoi, d'aide de, manuelle, d'entretien, de, de, de matériaux, de matériel. Voilà, il y, y a sur place. Donc, euh, il faut rien attendre de personne, il faut voir son projet, se créer un objectif et aller à l'objectif, euh, regarder toujours vers le haut et foncer vers l'objectif. <rire>